Quand la vie va trop vite et le cœur bat trop fort Je recherche un exil, un refrain en accord Alors quittons ce monde pour mieux changer de décor Alors quittons ce monde pour mieux changer de décor De la ville rejaillir aux aurores Que ces lumières m'épuisent et qu'il fait bon dehors Je recherche un sursis pour habitailler mon corps Et mon âme engloutie dans cette île au trésor Et mon âme engloutie dans cette île au trésor T'as m'ouvrir tes bras, si là-haut. Nuage vole pas, ravine dessous moi. Nuage vole pas, ravine dessous moi. La vie est un cirque, ce jeu de dupes d'or Soit gentil, crois et signe pour enfermer nos torts. Juste un goût de nature pour enjoliver la mort Juste une main tendue pour pas sauter du bord Juste une main tendue pour pas sauter du bord Si là-haut M'a mis bas, t'as su m'ouvrir tes portes Si la honte, nuage le bas, ravine dessous moi. Si la honte, quand la vie m'a mis bas, t'as su m'ouvrir tes portes